Alléluia Hosanna Al Alléluia. Alléluia La nouvelle La Nouvelle Yerouche La Nouvelle Yerouche La Nouvelle Yerouche à chaleur Je chanterai un chant d'amour Pour Emmanuel Je fêterai ta victoire éternelle à tes côtés, dans la nouvelle Jérusalem, je fais heureux ta vie toi éternelle, à tes côtés, dans la nouvelle au roi du roi, Yéchoua, mon soleil. Hallelujah Come on Dans je chanterai Un chant nouveau Pour le roi de roi Je recevrai Un nom nouveau Que personne n'est connu Alléluia, je chanterai Encore Je chanterai Un chant nouveau Pour le roi de roi Je recevrai un non nouveau, que personne n'est connaît. Alléluia. On y va. Dans la nouvelle rouchalée. Dans la nouvelle Rouchalem. Yeshua, dans la nouvelle rouchalème. Dans la nouvelle heure au dans la nouvelle au dans la nouvelle heure au dans la nouvelle heure au dans la nouvelle heure au je le verrai tel qu'il est, dans la nouvelle heure au dans la nouvelle veille au encore Dans la nouvelle Jérusalem, Dans la nouvelle Jérusalem, Je serai auprès de toi Auprès de toi Je serai auprès de toi Je passerai mon éternité auprès de toi Mon soleil, ma lumière Je serai auprès de toi Auprès de toi Moi je serai auprès de toi Auprès de toi Emmanuel où je passerai mon éternité, oh, auprès oh, oh, oh, de toi Seigneur, auprès oh, de toi. Mon soleil, ma lumière échoue, je serai auprès de toi, oh, auprès oh, de toi.